Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo que je vous invite à liker, partager, et je vous emmène bosser ici, aux portes de Paris, au siège de Hachette Livre. Je sais pas vous, mais moi je me suis toujours demandé comment étaient faits nos manuels scolaires. C'est le moment de vérifier ensemble, allez suivez-moi Ah, je crois que je me suis trompé d'étage Salut les amis bretons Bonjour chérie Salut Sophie bah, Tu t'es trompée d'étage Ouais j'ai l'impression. Ouais. <rire> ici, on fait des BD, pas des manuels scolaires. Bon. Tu viens bosser chez nous Ouais avec plaisir. Ouais. Allez, suis-moi. Je vous présente Sophie, la directrice du département Hachette Technique. Bonjour à tous, bienvenue chérie. Bah, merci beaucoup. Alors, explique-nous ce que tu fais ici, à cet étage. Alors, ici, tu es au siège d'Hachette Livre. Euh, et Nous sommes à l'étage des équipes Hachette Éducation, qui s'occupent de publier des manuels scolaires et des ouvrages parascolaires pour euh, tous les élèves de tous âges et de tous les niveaux. Et alors, combien de personnes vont utiliser ces manuels Alors nous, on s'occupe plus particulièrement euh, des élèves des voies professionnelles et technologiques. Donc on est au sein du département achète technique. En France, tu as plus d'un million d'élèves dans ces voies ah, professionnelles et technologiques et plus de 300 000 enseignants. Donc tu vois, ça fait du monde. Bon, et vous, vous êtes combien dans l'équipe pour faire ces manuels On n'est pas très nombreux. Ah. On est une petite équipe de 12 personnes. Ah, oui. okay. euh, on est en totale autonomie. On fonctionne un peu comme une petite PME. Tous les métiers, je dirais, nécessaires à la publication de manuels sont représentés. Alors lesquels Alors d'abord des éditeurs. Ouais, ceux qui, qui réalisent les, les ouvrages, une responsable éditoriale qui coordonne tous les projets, une responsable marketing, une responsable de projet numérique, une assistante, un fabricant, une contrôleuse de gestion, et moi je suis une manager de tout ce petit monde. Ok, félicitations. Et alors c'est quoi votre force Vous avez une potion magique comme Obélix ou... Pas de potion magique, mais euh, je dirais qu'on est tous des passionnés d'éducation, de pédagogie, de transmission des savoirs, et, euh, mais nous sommes aussi très pragmatiques. Ça veut dire quoi être pragmatique pour un manuel scolaire Ça veut dire bien en phase avec la réalité des classes. Avec la société aussi Tout à fait. Okay. Et on a vraiment à cœur, tu vois, de publier des manuels qui soient réellement utilisables en classe par les professeurs et par les élèves. Et ça veut dire Ça veut dire, alors des manuels bien sûr qui soient conformes au programme, ça on n'y échappe pas. Qui soient beaux aussi. Mais qui soient beaux, qui donnent envie d'être lus, qui soient aérés, clairs, pas trop volumineux, ni trop faciles, ni trop difficiles, avec des documents et des activités intéressantes. Il faut aimer les élèves quand même. Il faut aimer les élèves et je dirais que dans notre équipe, c'est aussi ce qui, ce qui fait notre motivation, c'est qu'on les aime ces élèves et on a vraiment envie qu'ils qu réussissent. Salut Juliette. Salut Jérémy. Bon alors toi tu es éditrice, c'est ça mm -hmm. Alors explique-moi quelles sont les étapes pour créer en 9 mois ce manuel scolaire. Alors euh, la première étape c'est qu'on rencontre les enseignants dans les établissements pour qu'ils nous fassent part de leurs besoins, leurs envies, les difficultés de leurs élèves, ce qu'on peut faire en fait pour eux. OK. Et c'est le moment aussi où on recrute nos auteurs en règle générale. Qui sont les enseignants donc C'est ça. D'accord. Et après ensuite on ce qu'on fait c'est qu'on fait un brainstorming pour savoir ce qu'on va mettre dans le manuel. Donc en équipe comme là Toujours en équipe. OK. Et ça donne lieu à un cahier des charges qui euh, aide les auteurs à rédiger. D'ailleurs, c'est le moment où on va pouvoir le tester aussi, ce cahier des charges, sur euh, les différents enseignants euh, en France pour voir si ça correspond. Et alors toi, ton rôle d'éditrice Moi, mon rôle, c'est de les accompagner en fait, pendant qu'ils rédigent, de retravailler avec eux euh, les, les chapitres et parallèlement de définir l'univers graphique, donc tout ce qui va être la couverture, la maquette intérieure, les illustrations pour faire un beau manuel qui donne envie et qui soit surtout très clair pour les élèves et les profs. Salut Guillaume Salut Géry Bon alors explique-moi ce que vous bossez là Eh <rire> bah, ben là ici on est en train de bosser sur la mise en page. C'est-à-dire okay. que Eglin avait confié son manuscrit, le manuscrit de ses auteurs, à une maquettiste. Et le maquettiste vient de nous renvoyer les premières épreuves. Wow. Sur ces premières épreuves, donc un certain nombre de choses vont bien, d'autres sont peut-être pas encore tout à fait calées. Petite donc correction. nous on vérifie maintenant euh, que le titre est au bon endroit, que le texte coule bien, qu'on a bien nos questions, nos propositions. T'as eu tout bon les exercices J'ai pas encore eu tout bon non. Je crois Il faut que je révise <rire> oh, encore okay. un petit peu. Bon ça ouais. c'est l'intérieur et la couverture alors C'est ce qu'on était en train de regarder avec Sylvie. Donc voilà, on va plutôt partir euh, j'imagine sur celle-là. Du euh, bleu. Voilà. Ok. Merci, <rire> je t'en prie. Bon Géry, je t'offre un café Ah ben bah, volontiers. J'ai une surprise pour toi. Ah bon ouais Waouh, génial. <rire> Merci pour le café. Mais je t'en prie Géry. Je vous présente Bénédicte, la responsable éditoriale, qui m'intrigue beaucoup avec sa surprise. Explique-moi. Alors écoute, c'est simple. Les lycéens d'aujourd'hui, c'est les acteurs du monde de demain. C'est vrai ouais, ils seront bientôt sur le marché du travail. Donc, quelle que soit leur filière, qu'ils viennent de lycées professionnels ou de lycées technologiques, il nous paraît indispensable de les plonger dans le monde de l'entreprise. Non seulement pour leur faire découvrir des métiers et des secteurs d'activité qu'ils ne connaissent pas, n'imaginent même pas, mmh. euh, mais aussi pour leur montrer que la vie en entreprise, c'est passionnant. Donc, on te propose d'intégrer les vidéos « Je viens bosser chez vous » dans le manuels. T'es d'accord bah écoute, euh, je suis surpris, mais ouais, je suis d'accord, mais t'es sûre Ah bah oui, carrément, je suis sûre. <rire> tes vidéos, nous, on les trouve immersives, euh, authentiques et drôles. Donc, on est sûr qu'elles vont aider les enseignants à aborder les thèmes de l'orientation. Elles vont aider les jeunes à se projeter dans leur avenir. Et peut-être même qu'elles leur donneront envie d'entreprendre. Bah écoute, merci beaucoup. Moi, je suis hyper honoré. C'est super chouette pour les enseignants, les élèves. Le travail qu'on fait avec mon équipe aussi, merci. merci. Ouais, et puis nous, tu sais, on a vraiment à cœur de proposer des outils qui permettent de renforcer les liens entre école et entreprise. Donc, il nous semble que c'est la bonne idée. Eh ben, écoute, check. Check. <rire> Sophie, merci beaucoup pour cette immersion dans votre quotidien. Moi, j'ai adoré. Merci à toi, Géry, d'être venu bosser chez nous. Écoute, j'espère que tous les enseignants et tous les élèves qui utilisent les manuels Hachette Technique deviendront fans de tes vidéos. Eh bien, écoute, souhaitons-le. Pour ça, partagez un maximum de likes. Et moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Ah, oh, ça revient. Attends.